Et 1, 2, 1, 2, 3, 4, le soleil vient de se lever, <rire> pour les chinois c'est aussi la bonne année, nous on est content de retrouver l'ami GLG. GLG, je vous souhaite la bienvenue pour cette petite pour ce petit JT du Geek du vendredi 11 février. Bientôt la Saint-Valentin et, et pour la Saint-Valentin, fais-toi plaisir avec ta main. <rire> par exemple, non, pas bah du tout. Bon, GLG, votre j'ai on vous en rendez-vous une fois par semaine au mois de février pour votre petit résumé des news high-tech, smartphone, films et séries télé. Bye, GLG, la nuit du petit déjeuner et toute la journée en replay. Allez comme à chaque début d'émission on commence avec une spécialité qui à nos alors j'ai oublié de mettre la liste des tipeurs, je le demande excuse, en même temps il n'y en avait pas beaucoup, il y en avait une trentaine donc c'était. Euh, vous allez voir ça va sécher, alors le mois dernier je vous appelle plus il y a de tips plus il y a d'émissions, bon le mois dernier on n'a pas atteint le palier donc au mois de février il n'y aura qu'une émission par semaine, voilà, puisqu'on s'est bien rendu compte qu'on passait le cap à chaque fois parce qu'il y avait des, des tipeurs qui avaient un peu pitié de moi et qui mettaient un gros tips à la fin, donc ça va marcher comme ça, si vous voulez faire un petit tips pour euh, avoir au moins une émission parce que là on n'a pas atteint le palier pour le mois prochain, vous pouvez aller sur Tipeee je ne prends plus que les petits tips tous ceux qui ont déjà mis un tips, je n'accepte plus de gros tips, c'est-à-dire que le mec il m'a dit je mets 50 mal parce que personne ne va rien mettre voilà. donc n'attendez pas que les autres le fassent si vous aimez l'émission, vous pouvez aller m'offrir un petit café sur Tipeee, ça coûte un, à partir de 1€, euro, 2€, euro, en fonction de votre budget et avec un petit effort de chacun on sauvera peut-être l'émission au moins une fois par semaine au mois de mars, peut-être même deux fois par semaine au mois de mars on était prêt pour 3 et on est en train de réfléchir à 5 avec une petite euh, voilà un petit peu genre automoto auto express voilà donc ça dépend que de vous si jamais bah vous ça vous en battez les couilles et que c'est la dernière de l'année la nouvelle, voilà, l'année euh, thaïlandaise c'est bon, on est bientôt. Vous pouvez mettre un petit pouce en l'air pour soutenir l'émission. Vous pouvez également mettre un commentaire. On voit c'est le genre de truc que plus personne ne fait ou très peu. Et ceux qui le font, et eh ben je les en remercie, <rire> par exemple. Allez, on attaque tout de suite les news de la semaine. Bon, on commence par les codes promo AliExpress de la semaine. Qu'est-ce qu'on avait de semaine Qu'est-ce qu'on a de bien aujourd'hui en code promo J'ai vu qu'il y avait un truc bien aujourd'hui. Qu'est-ce que c'était Ah oui, il y a des AirPods. Des, des, des... Oui, des AirPods, c'est ça Des AirPods Pro à 185 euros. Vous trouverez le lien dans la description pour accéder directement à la page. Encore une fois, il y a un petit peu d'affiliation. Il y a pas mal de trucs sympas, là, c'est parce que pendant le jour de l'an chinois, ils nous ont refilé tous les mêmes trucs, tous les jours, c'était les mêmes trucs, qu'on avait déjà vu. Là on a des produits un peu sympas, c'est bien. J'ai vu qu'il y avait une trottinette en fin de semaine euh, que vers ça. Bah bon, ça les masseurs, l'aspirateur non. Il y avait une trottinette, euh, oui, 316 euros. S'ils n'en n'ont pas encore une, il y a des petits produits. Ils vont, ils sont revenus. Ils sont revenus. Alors, ma cerise qui était qui travaillait avec moi pour les lives, euh, et non, elle fait pas les lives. Cerise travaille avec moi sur l'Express, a changé de truc de, de, de boîte dans l'Express, donc c'est un autre qui a repris le relais et tout. You, c'est compliqué, mais ils sont, ils sont revenus de vacances. Et c'est un peu le, le lecmotiv motif des chinois, c'est que euh, Um beaucoup à cause du jour de l'enchaînement, c'est-à-dire beaucoup sont partis dans les campagnes à cause de l'enchaînement, et beaucoup ne reviennent pas. Alors non, il n'y a pas de... Pas de ni fleurs ni couronne, hein, on est d'accord. Mais beaucoup, en fait, bah, vont rester un petit peu dans les campagnes, puisque euh, voilà, ils restent un peu avec leur famille, ou alors à cause de tous les, les cas de Covid, bah, ils sont bloqués, ils peuvent pas revenir. Et c'est vrai que j'ai pas mal de meufs qui sont pas <rire> qui, qui viennent revenir et me relancer là, et j'ai pas de nouvelles. Alors soit elles vont faire ça en télétravail, soit elles ont complètement abandonné le, le dossier, mais voilà, j'ai pas mal de, de cerises qui ne sont plus. Qui, voilà, que no, peu de nouvelles. Voilà, donc euh, ça va être encore un peu le bordel pendant encore un bon petit moment, le temps qu'ils euh, mettent quelqu'un à la place, qu'on reprenne et tout. Enfin bon, hein, vous connaissez un peu le, le turnover qu'on peut avoir avec les collaboratrices chinoises. Voilà, c'est un peu comme ça. Bonjour à VinoTV, TV, qui est également là en, li en live. Vous avez vu cette émission est diffusée en live sur Twitch et sera enregistrée, diffusée en replay. Enfin, en première sur YouTube. Voilà. Donc, la première le premier titre du jour, c'était est-ce que le Samsung, le stylet, non, le, le stylet du. J'ai trouvé ça une connerie qui était assez rigolo. Le stylet du Samsung S22 fera test PCR. Je me suis dit combien vont cliquer en disant c'est pas vrai Ou, ou, ou la, la célèbre blague qu'on préfère, mais qu'est-ce que tu me racontes là, Willy tout le monde n'a pas connu. Hein. Mais qu'est-ce que tu vois racontes, là oui <rire> Ben bah non, hein, c'est une connerie, c'est juste parce que... Ouais, je voulais mettre un titre un peu plus d'éclic au début, chercher un truc un peu accrocheur, puisque tous nos, nos scientifiques, là euh, nos, ceux qui croyant en rien, mais tout est rationnel, c'est tout comme ça. voilà bah, des, des chars sur la Lune, une grosse navette extraterrestre, c'est un titre qui n'a rien à voir, juste... Pour... Alors je me suis dit, autant rester un peu dans le thème par exemple. Bon, allez, on parlera bien un moment de la rediff, moi j'ai mis pendant mes vacances je suis parti en vacances pendant le jour de l'an chinois encore une fois, de samedi à samedi, j'ai pris sept jours je suis un dingue, j'ai pris sept jours de vacances par an, mais toi mais où va-t-on <rire> Si c'est ça, être entrepreneur on n'y croit plus, soit c'est trop de vacances, soit c'est vraiment pas assez moi qui croyais que moi aussi avec mes noix de coco, j'allais pouvoir mettre à la plage et dire « Depuis que je suis jeune entrepreneur, j'ai mon business avec mes noix de coco. » Alors oui, j'ai toujours mes noix de coco sur moi, mais euh, on ne parle pas de la même chose. Voilà. Bon, <rire> non, un rediffusion du live du premier. Alors du live, on avait fait le mercredi d'avant, il y avait 15 jours. Concernant un fabricant qui me contacte pour que je teste une de leurs sex dolls et euh, que je les revende, bien évidemment. <rire> bon, bah, le problème, c'est que voilà, c'est qu'en Thaïlande, les sex dolls sont interdits. Enfin, les sex toys sont interdits en Thaïlande, comme les cigarettes électroniques. Ne me demandez pas pourquoi, on en a parlé pendant les, le live de mercredi c'est la loi, c'est la vie et tout, donc voilà on a fait un live comme ça, c'était assez drôle parce que de voir un peu tout ce qu'il y a, les fabricants le, les matières, les accessoires les ventes additionnelles, il y avait plein de choses super intéressantes, donc le coup le dimanche, du coup il faut que je leur mette un peu, ouais, nouvelle année nouvelle année, j'ai remis j'ai le, le, le, le mardi c'était ça, le vendredi c'était donc le live de mercredi d'avant où je vous expliquais comment lancer votre business en ligne alors par exemple, si je devais par exemple me lancer dans le business de secdoll et que j'ai pas de thunes, j'ai par exemple 2 Euros par mois, comment je commencerai Qu'est-ce que je ferai Là, on a parlé de faire un WordPress, des catégorie, catégories et sous-catégories le référencement, les articles, la vente additionnelle, préparer euh, éventuellement de l'affiliation, du drop and chip ou de la vente directe. Tout ça là-bas, c'était pour la blague en passant des sex doll, mais vous pourrez l'appliquer évidemment à tout ce que vous voudrez. Et ça peut éventuellement vous dire tiens, j'aimerais bien me lancer aussi. La raison, je peux me lancer pour pas cher, pas vraiment peut-être besoin d'acheter de formation dès le début et oh, essayer de tenter le coup pour 2 euros par mois. L'argent ne me va pas à moi, hein, c'est pas deux euros. C'est euros que vous donnez à OVH pour un qui me suffit, un petit serveur avec un petit hébergement et un nom de domaine. Voilà, encore une fois, il vaut mieux avoir des remords que des regrets. Des remords d'avoir essayé que des regrets de ne jamais avoir essayé. Voilà. On parlera d'une news que j'ai trouvé. C'est un des fabricants avec lequel je travaillais, le fabricant Agibis. <rire> Agibis. Qui proposait, par exemple, mon très célèbre et très apprécié, dit, support pour mettre mon iMac dessous, qui intègre USB, lecteur de carte mémoire, tout ça en USB type C, mais qui intègre aussi un, un slot pour mettre un disque dur SSD. Et ben, ils ont fait un nouveau modèle qui est comme ça, alors là en fait ils ont directement intégré le dossier, parce que c'est exactement le même, hein, même connecté le truc, mais directement sous un support d'écran, donc il y a un support d'écran, il y a l'appareil qui est dessous, ok, donc l'appareil, on retrouve les trois prises USB, le lecteur de carte SD, une prise USB type C, moi j'ai une prise jack sur le mien, non pas de prise jack, ah, non eux non plus, et, euh, et eux à l'intérieur ils se sont dit on va mettre en plus un emplacement pour mettre un, soit un disque de 2 pouces et demi, ou un SSD, hein, soit un M2 aussi. Voilà, les petites ceux qui ressemblent à la barre de RAM. Là. Et ça veut dire que tu peux doubler ta mémoire. Donc ton iMac qui est miséreux ou ton Mac Mini hein, qui est miséreux un peu en connectique USB type C. Là, tu le plug derrière, tu as déjà plein de prises USB et surtout tu as plein de stockage. Quand on voit le prix du stockage, chez Apple, vaut mieux acheter un machin comme ça, même s'acheter si un bon SCD d'un Tera, euh, ça te coûtera quand même, même l'ensemble, te coûtera quand même bien moins cher. J'ai trouvé le produit super excitant. Euh, je voulais l'acheter, puis après, je me suis dit en même temps, je pourrais les contacter, puis après, on dirait, ouais, mais ça va être encore gratuit contre le produit. En fait, j'en ai pas vraiment besoin parce que j'ai déjà tous les produits de chez eux et j'ai les supports, j'ai le doc, je peux, avec un, un peu de double face ou des Colson. Je ne peux pas arriver au même résultat. Nom de Dieu. On parlera également du prix de la série du Redmi K50 qui dévoile donc avant le lancement. 315 euros pour le Redmi K50. Je vous rappelle, la série Redmi, généralement, c'est une série dérivée de la série Xiaomi, mais moins chère. Ce qui permet un peu à tout le monde d'économiser des sous. Et je sais que vous aimez économiser des sous. Ah, attends, attends, attends, attends, il y a du monde là. Euh, bonjour à Shadow <rire> Bonjour à Shadow qui vient de passer. Bonjour. Il y, y, y, y a un peu de monde, hein, les insomniaques. Les insomniaques de. Quelle heure il est euh, 10h, moins 6, mais 4h du matin chez vous. <rire> bah, bravo. Bon allez, on parle un peu des Redmi K50 qui aura donc du coup plusieurs déclinaisons. Le Redmi K50 à un pas 50 de 3. Alors, le Redmi K50 commence à 315$ dollars encore une fois, hors taxe en Asie et tout. Le Pro 426 et le Pro Plus. <rire> J'étais turbo. 521 euros. Sont pas donnés, hein. Ils sont pas donnés. Mais bon, encore une fois. Euh, et après, il y aura un, également un Redmi K50 Gaming Edition. Encore une fois, trop bien. Alors bon, l'intérêt Redmi sur la un Processor Snapdragon 870. Dit que l'élection gaming aura quand même le nouveau snapdragon 8 Gen 8G, tout ça reste quand même des bons processeurs, mais ça fait des fun qui sont pas donné, donné, un hein, même pour du euh, dur et demi, euh, voir ce qu'ils vont nous mettre dedans. Mais bon, euh, voilà, qu'à 50 on aura un Dimensity 8000 euh, ou un Dimensity 9000. Bon, bah, c'est les gros processeurs 5G, hein, donc forcément ça se paye charge rapide entre euh, à partir de 66 watts jusqu'à 120 watts et tout. Bon, ça fait des beaux bébés après. Pff... Voilà, je ne sais pas si vous en avez vraiment besoin d'un Redmi aussi puissant que ça, ou si le prix est si attractif. Ah, 500 balles quand même, ça commence à piquer. 300 balles, 300, 350 balles, c'est bien pour un entrée de gamme, mais après, dans, on voit dans les hautes de gamme, ça commence à piquer un petit peu. Bon, on parlera également des nouvelles tablettes Samsung S8, S8 Plus et S8 Ultra. Donc encore une fois, Samsung centralise un peu ses gammes en proposant trois modèles, hein, version de base, version Plus et une version Ultra euh, chère. Bien évidemment. Bon, bah pour ceux que ça intéresse, ça permet d'avoir de la nouvelle tablette. C'est vrai que la, la version Ultra est assez intéressante avec son écran de 14,6 pouces. Pour ceux qui voulaient vraiment de la grosse tablette, parce que bah, 10 pouces, c'est petit quoi. 10, 12, 13 pouces, on commence à arriver sur un format qui est un petit peu comme euh, par exemple mon MacBook Pro. Mais là, euh, 14 pouces, 6 ça fait presque 15 pouces et tout. Ça fait déjà de la, de la belle tablette. Hein. Et, euh, et mine de rien, il y a pas mal de gens qui ont besoin de la grosse tablette comme ça pour de, de diverses applications et tout. Je sais pas, ne serait-ce que pour du dessin, des choses comme ça d'avoir une tablette un peu plus conséquente sous Android encore une fois parce que bon euh, iPad Pro j'y arrive toujours pas hein. qu'est-ce que ça me pile sur iPad Pro là <rire> j'arrive à rien avec ça me rend fou, il faut faire une formation presque pour apprendre à l'utiliser <rire> donc bon bah là on a un peu tout bon bah forcément hein, ils vont pas vous les donner non plus hein. <rire> ne rêvez pas mais voilà bon, ça permet encore une fois d'avoir une gamme de tablettes là vous cherchez la meilleure tablette sous Android, c'est celle-là alors bien là j'entends ça vous dire oui c'est le Mi Pad 5 forcément en Xiaomi mais là, on a quand même des tablettes Samsung qui seront très très bonnes en photo, très très performantes avec de, de très très beaux écrans, du rafraîchissement et tout. Voilà, tu en auras pour ton pognon là quand même. Pas enfin, non, tu en auras, tu en auras pas pour ton pognon, mais te, ça sera cher voilà, donc euh, tu auras l'impression d'avoir ton pognon. Bon, on parlera également du RIMI C35 qui, euh, qui a dû sortir hein, en Asie entre temps. S'il devait sortir hier, je crois, apparemment. Donc, le C35 et c'est étonnant, c'est que euh, il ressemble fortement à un téléphone qui vient de sortir qui alors. Qui devait sortir. On était contacté par la boîte qui s'occupe du marketing de Realme qui devait nous proposer le Realme 9i, voilà, un téléphone à pas cher, minimum. Alors le Realme 9i existe déjà en Asie, en Thaïlande et tout. Alors est-ce que ça sera le même ou est-ce que en fait nous on euh, le C35 sera en Asie, ce sera le Realme 9i chez vous et tout. Ça se peut parce que on retrouve un peu les mêmes caractéristiques de ce qu'elle m'avait envoyé. Ça veut dire une caméra 50 millions de pixels, un écran 6,6 pouces avec un processeur Unisoc T616. Alors c'est pas si mal que ça, on verra qu'aujourd'hui euh, vous avez en ligne la, la vidéo de, du T618, alors des processeurs 4G bien évidemment, mais ça fait quand même 240 000 sur tout et au niveau des jeux c'est pas dégueu hein malgré tout. En plus, l'autre a un écran 2 qui a ouvert la tablette. Donc, bon, on a un téléphone qui est d'entrée de gamme, encore une fois, à savoir que bah, notre 9 i valait 200 balles, donc notre 75 va pas être cher, hein, il va pas être cher. Il faudra juste attendre de savoir à quel prix vont le vendre, mais bah, encore une fois, 6,6 pouces, 4 go de RAM, euh, batterie 5000 mAh, euh, charge rapide 18 watts. Et euh, si on peut avoir une petite caméra de 50 millions de pixels et tout, si ça peut être à 150-200 balles, 150 balles. 150 balles, je dirais que c'est un très bon prix, parce que le 9i il est déjà à 200 balles. Donc 150 balles, ça pourrait être un très bon prix grâce à, à la réduction des coûts avec le, le Uni T616. Qui, mine de rien, on commence à en voir arriver de plus en plus, et là où on n'aurait pas donné un choco à Unisoc, à nos processeurs gravés en 12 nanomètres et tout dans cette génération, ben mine de rien, si ça marche bien et que ça permet de faire réduire les coûts, euh, beaucoup vont se dire euh, « ça vaut le coup », par exemple. Bon, on parlera également du live de mercredi, je vous rappelle tous les mercredis on se retrouve à 16h sur Twitch ça, ça reste, euh, je vous parlais un petit peu bah, du constat, le problème de JT du Geek, c'est que bah, les gens regardent ça les vues sont de mieux en mieux <rire> le nombre d'abonnés on prend et les vues sont de mieux en mieux par JT du Geek donc tu dis mais ouais le problème, bah, le problème c'est que financièrement, <rire> moi je m'y retrouve pas c'est que bah voilà, le nombre de pouces en l'air c'est 40 pouces quand on euh, je, je râle comme un putois en disant oh, putain vous assurez pas les mecs on fait 300 pouces en l'air, quand je euh, vous casse pas les couilles on fait 40, <rire> Voilà. et les commentaires, c'est à peu près pareil, voilà. et les tipeee, voilà. si on n'a pas euh, une armée euh, comme Sébastien, ou Jeux ou voilà. les derniers qui mettent des gros tips à la fin, on n'arrive pas à atteindre le palier pour financer l'émission, je vous rappelle, c'est 200 balles pour avoir une émission par semaine, et 300 balles pour deux émissions par semaine. Ce qui peut-être paraît peut vous paraître beaucoup, mais par rapport au travail que ça représente, pas vraiment en fait. Mais c'est voilà, c'est un plaisir et tout, mais voilà. Donc moi je m'y retrouvais pas. Donc on faisait le point un peu. Pareil, je faisais beaucoup trop de live, beaucoup trop peut-être de vidéos. Et peut-être qu'une émission par semaine, c'est très très bien. Ça suffit. Et que bah, vous allez vous dire, allez, je mets un bal, on fait les 200 balles ce mois-ci, il y aura une émission par semaine et ça vous ira très bien. Et moi ça va bien aussi. Puisqu'on a vu que le mardi, je reprenais les vidéos euh, en anglais. Par exemple, my dear. Voilà. Bon, on parlera également du Poco M4 Pro. On va me dire mais j'ai le Poco M4 Pro, il existe déjà sur AliExpress à 229 euros, non 219 euros. Ce qui est quand même pas cher. Le téléphone il est vachement bien. Et bien, sachez qu'il va sortir une version en Inde avec un Helio g 87 Parce que oui, la version que vous allez trouver en fait sur AliExpress, donc la version pour l'Europe, aura un Dimensity 810 5G donc quand même un très bon processeur encore une fois, hein, 5G, tout ça, tout ça mais là, il nous propose une déclinaison un peu moins chère, forcément avec un euh, Helio G96, et l'intérêt bah, du G96, c'est que ça va drastiquement réduire le prix, donc là où nous on se retrouve avec un téléphone à 229 euros Ttc encore une fois puisque ça fait du 199 dollars euh, on pourrait arriver à un téléphone qui pourrait être entre 150 et 200 euros tout aussi bien avec un g96 je rappelle le, la version g96 c'est la version gaming du euh, 96 qui était l'évolution du 95 mais bon ça reste pas un processeur de ouf encore une fois gravé 12 nanomètres bla bla bla bla mais ça reste un processeur qui marche très très bien et, et surtout qui marche assez bien pour un smartphone vous n'avez pas vraiment besoin de, de beaucoup plus, et ça peut vous suffire. Je regarde un peu les commentaires. Un petit tipi façon Rocky Un petit tipi façon Rocky Voilà. Donc, c'est intéressant de le voir. Et gageons que ce Poco pourrait se retrouver sur AliExpress aussi avec une version Inde. Alors, je ne sais pas si elle est différente de la vôtre, mais moins chère. Et encore une fois, on voit bien que les fabricants cherchent à réduire les cours. Ça, ça soit avec du unisoc soit avec du helio. J'ai quelque chose. Aujourd'hui on parlera de la tablette de la Teclast T40 Pro Donc il y avait la T40, on avait testé la T40+, Plus. là on arrive sur la T40 Pro D'ailleurs ma petite meuf de chez Teclast qui n'est pas revenue J'ai écrit, j'y ai eh, la vidéo, c'est bon elle est faite, je la mets hein de réponse limite voilà vidéo de toute façon elle est en ligne puisque euh, on devait la mettre après le jour de l'an chinois et que je sais plus qui c'est qui l'a reçu un autre youtubeur euh, je peux gérer ne sais plus il y a plein qui ont même produit que moi et ben ils l'ont mis avant <rire> ils l'ont mis avant ils sont pas fait chier, ils l'ont mis avant le jour de l'an chinois ils ont publié alors que moi je m'avait bien dit deuxième semaine de février donc deuxième semaine de février en même temps euh, je suis dans l'exo. une petite tablette avec un écran de 2K sympathique encore une fois euh, le processeur un t 618 qui fait quand même 240 mais sur tout de la RAM de la ROM 8 plus 128 quand même euh, au niveau de la RAM c'est pas dégueu plus un écran de k sans en parler caméra arrière Sony 13 bon on verra que c'est pas la folie mais bon voilà ça permet de faire des photos pour les envoyer au moins via la tablette et elle est 2G, 3G et 4G encore une fois Bon, elle est pas mal, et le un des gros intérêts qu'on pourrait trouver avec cette tablette, c'est surtout son prix, puisqu'elle était sur AliExpress à 230 euros, alors je dis attention, TTC, on ne sait pas les dépôts et tout, sur Amazon, elle était à 280 euros, et ils l'ont mis en promo, c'est pour ça qu'ils attendaient la deuxième semaine de février Non, excusez-moi, excusez-moi, je... la souris, il n'a pas aimé, pourquoi il est parti c'était pas ça. Bon bah j'ai... Euh, attends, il est où J'ai plus ma fenêtre. Enfin, j'ai tapé trop fort. Voilà. Elle est là. <rire> euh, donc Et c'est pour ça qu'ils attendaient la deuxième semaine de février, parce que il y avait une promo, et là, il y a quand même 60 euros de remise sur Amazon, et la tablette ne fait que 229,49 euros. On a quand même une jolie petite tablette Mine de rien, de 10 pouces 4 avec finition aluminium et tout, double SIM ou micro SD, de la RAM, de la ROM en voiture, voilà. un écran de k de la charge 18W, une batterie 7000, moi je trouve que voilà, rapport prix, tu en as vraiment pour ton pognon, comme je dis, pour une tablette euh, internet et multimédia, Voilà. Point bas. et bureautique éventuellement, euh, ça fonctionnera très très bien. Donc ça, ça, on parlera également de la news que j'ai reçue hier concernant les nouveaux Humidigi Bison. Alors le Bison évolue en Bison GT, GT2 et maintenant bien évidemment le GT2 5G. Humidigi nous promet le meilleur du meilleur. Alors malheureusement, je n'ai plus de contact chez Humidigi. Je ne leur cours pas derrière puisque maintenant euh, c'est payant. <rire> maintenant les téléphones, c'est pas cher c'est moitié moins cher que les aspirateurs et que les autres, mais euh, il faut qu'ils payent parce que leur téléphone à chaque fois c'est prenez celui à 100 euros, on vous donnera celui à 500 et voilà. Mais à chaque fois c'est la meuf part et on se retrouve avec la, avec le même délire. Donc voilà un petit peu euh, bah les news de la semaine, après bon, le midi j'étais bison, vous irez lire la news, rien d'exceptionnel, <rire> à part qu'il est 5G, et ça c'est peut-être la bonne nouvelle On parlera un peu des reviews à venir, donc la, le T-Class T40+, c'est fait, ok, euh, qu'est-ce qu'on avait d'autre J'ai un air purifier, un nettoyeur d'air euh, pour nettoyer la maison, l'air, le Covid, et les poils de chat, maintenant que j'ai plus de chat le media suite 8 bah j'attends normalement, il est toujours prévu pour le 21, mais il faudra que j'attende un peu avec elle. J'ai toujours, j'ai reçu un nouveau, hein, un nouveau, un nouveau, un nouveau, un, nouveau, un espèce de hub et 12 en 1 un 12 en 1 il ya les prises usb la prise LAN euh, <rire> toutes les prises dessus et tout alors on était elle, nous, elle devait me l'envoyer avant le en chinois ils ont attendu ils me l'ont envoyé là euh, pas mal et j'ai eu confirmation ce matin là, je vais recevoir le nouvel robot aspirateur xiaomi xiaomi sort un vrai robot aspirateur de leur marque qui sera bien évidemment pas de leur marque qui sera un truc rebadgé et tout mais euh, voilà elle m'a confirmé là elle me dit vous le voulez toujours je suis revenu de vacances bon, sans l'accent hein. et euh, elle me dit mais vous le voulez toujours Joueur, même condition même prix joue vas-y fait péter on est bien bon j'ai également reçu les micros sans fil cinqo p1t des micros sans fil en usb type c euh, on verra ça trop bien j'ai une serrure connectée willok et tout alors il devait m'envoyer euh, alors j'en avais reçu une il y a longtemps mais la marque euh, la meuf qui vigeait ça a disparu après on en a reçu il devait m'en envoyer une mais il n'avait pas le modèle pour ma porte et tout il m'en a envoyé une et je dis voilà oh vous avez en fait un mais celle-là elle est pas sortie et toute nouvelle, pas sortie j'ai vu qu'elle ressemble bien à l'autre, hein, quand même. Bon. Et après, tu as un, un espèce de badge et un QR code, et tu peux envoyer à tes amis, ils scannent le QR code, tu les dis, oui, je t'ouvre la porte et tout, enfin, bon, voilà. Un délire encore, là, voilà. J'ai également reçu des rétro games, des petites consoles gaming comme ça, une marque de Singapour, euh, une plateforme, là, qui a des trucs comme ça. Elle me dit, vous en voulez, non, non, truc, vous avez rien de bien. Tu vois, les petites consoles, ça peut être sympa, tu vois. Et j'ai éventuellement, vous m'en envoyez deux pour le même prix à dire Que je fais une review, il y a deux. Il y a une petite console comme ça qui ressemble à une Game Boy, mais compacte où il y a des plein de petits jeux gaming et une autre où qui ressemble un peu à une espèce de game tu c'est un peu long comme ça. avec euh, et, euh, et c'est pas mal. Il ya plein de petits jeux et tout, euh, c'est prenant et prenant. Il ya plein de petits jeux sympas et tout. Voilà, donc euh, on fera les deux en un. J'ai confirmation pour le doogie v20 qui devait arriver qui a été bloqué en douane parce qu'il n'a pas la certification euh, thaïlandaise. Nan, nan, nan, la euh, BTCC Voilà, bon, bon, voilà. Il et, est cero le truc, mais il a pas L'agrémentation la, de la décomposition thaïlandaise et tout, donc ils vont me l'envoyer via euh, la plateforme l'azada qui fait partie du groupe AliExpress. Et là, elle me l'a fait commander. Elle m'a mis le prix comme une fois à un euro. Je commande à un euro. Il me l'envoie à moi, donc je devrais avoir le Doubi V20. Voilà, ça c'est dans les dernières nouvelles et tout. Et après, qu'est-ce qui me reste Non, de, ça, tout ce qui vient et dans les téléphones. Alors pour ceux qui se demanderaient, qu'est-ce que euh, qu'est-ce qui se passe dans les téléphones Bon, j'ai toujours pas de nouvelles de mon Nubia Red Magic 7. Hein, il devait sortir au mois de. Je devais l'avoir au mois de janvier pour la vidéo au mois de février. Euh, pas de nouvelles, pas d'abonnés. Hein. Donc je pense que la meuf va arriver euh, sur le fil. Et je devais également recevoir le Black Shark 4 Pro. Bah, pareil, il faut attendre que les meufs rentrent de vacances, qu'ils lancent la production, que j'ai le truc. Donc pour l'instant, euh, rien n'est joué, les jeux ne sont pas faits. C'était quoi ça C'était pas ça du tout. Euh, Qu'est-ce que je voulais faire Voilà. <rire> je, Le guide TV, ma vie, mon œuvre et ma youtubographie et surtout les vidéos que je regarde sur Internet qui sont vachement bien. Une de mes dernières vidéos que je suis en train de kiffer à mort s'appelle « Le pouvoir de créer via les abrahams <rire> Alors attention, hein Là, je suis sur un nouveau dossier depuis une semaine. Alors, Je sais pas s'il si vaut mieux commencer directement par les abrahams ou s'il si vaut mieux commencer par... Euh... Moi, je commencerai par l'enseignement ésotérique, les ovnis du troisième âge. Ça permettra de, de poser un peu le contexte, tu vois, de voilà que c'est possible. Après, je ferai Jean-Michel amitié humano stellaire, une, une ONG qui se met en relation avec des êtres euh, stellaires. <rire> je veux dire, elle eh, dit comme ça, ça pique un peu. Hein. Voilà. Et, euh, et après, euh, le pouvoir de créer. Alors là, c'est les Abrahams, c'est un collectif euh, d'être de, de, supérieur et tout. Enfin bon, c'est un gros dossier là, quand même. Hein. C'est un gros, c'est très intéressant. Alors j'essaye. J'essaye. Euh, je fais mes méditations, comme il dit, Abraham et tout. Enfin, Abraham, c'est le collectif et tout. Je vous conseille ça. Si l'ésotérisme vous intéresse, vous allez voir. Ça va vous, les, les trois vidéos, pas, pas la première, mais au moins la deuxième, celle-là, celle-là et celle-là vont euh, être un peu la révélation pour vous en vous disant, et euh, leur théorie est la meilleure, pour l'instant. C'est celle qui tient le mieux la route. voilà. Et après, bah, toutes les vidéos que je regardais, la vidéo de Val, parce qu'il y a son nouvel album qui est sorti, donc grâce à Spotify, euh, je peux écouter en boucle. Le dernier album d'Orelsan, de aussi Civilisation, qui est vachement bien. Euh, pas mal de trucs, les VS, tous les trucs que je regarde, que je tombe sur YouTube, que, qui me paraissent un peu intéressants, je vous les mets dessus, et puis bah, vous les regardez. Ça permet de les centraliser un peu là-dessus. Bon, Tipeee. Tipeee, qui sont les Tipeee ou 5 en ligne quand même dans voilà bon Tipeee 125 euros pour l'instant ce mois-ci ce qui est à peu près les réguliers si on fait 200 on aura une émission par semaine au mois de mars et n'attendez pas que les autres le fassent puisque le mois dernier vous avez attendu les autres ne l'ont pas fait parce que je ne ai pas cassé les couilles et pas j'ai pas fait la quête en disant, oh, on va pas les faire et tout ils ont pas eu pitié de moi et ben on les a pas fait <rire> voilà donc euh, dernière échange j'ai euh, les anciens tipeurs qu'on consigne de ne pas en remettre ça veut dire que la, la news est ouverte sur Tipeee j'ai bien demandé à tous ceux qui ont déjà mis un tip de pas mettre de gros tips. Si vous voulez mettre un bal, deux balles comme ça, de temps en temps, c'est sympa pendant les lives. Mais pas de remettre de gros comme ça. L'émission est à son triste sort. Elle ne dépend que de vous. Hop, Si on fait les 200 balles, une émission fait les 300 balles, deux émissions. Si on le fait pas. Dans le... <rire> non, mais pas là bien sûr. Bon, les magouilles. Euh, j'ai pas eu trop le temps. J'ai rien branlé pendant mes vacances, donc forcément, je voulais. Alors, j'ai mis un peu les derniers scams que j'ai eu. Euh, j'ai gagné tout là, Lidl, euh, Darty, euh, tout. <rire> C'est pas mal. Je j'essaierai de refaire un peu des articles. Faut que je me tienne à un rythme là parce que là, j'ai repris le review genre de vacances. Au moins une par semaine. Euh... J'ai pas mal de trucs intéressants, notamment les paiements sans contact en Thaïlande. Ici, on paye par QR code de banque à banque. C'est instantané, ça marche super bien et euh... Je suis pas sûr que chez vous, ça existe. Donc, je ferai un article. Et puis, comme ça, bah, vous pourrez revoir comment ça marche, pourquoi c'est trop bien. Et euh, est-ce que vous avez ça chez vous Voilà. Bon, je vous rappelle, cette émission est également diffusée, diffusée sur Twitch. Twitch ne s'arrête pas. Non, Twitch, ça continue. Parce que Twitch, c'est bien. Voilà. Bon, on se retrouve... Tous les mercredis à 16h sur Twitch, vous pouvez voir l'émission en replay sur Twitch sans vous connecter, sans vous abonner, sans rien. Tu peux voir directement en replay. Et euh, comme elle est enregistrée, je la mettrai sur GLG Vidéo mardi, comme il n'y a plus d'émission, comme ça permet d'avoir. Comme elle reste que 6 jours sur Twitch, vous la verrez le mardi. Et c'est tout. Voilà, <rire> c'est tout. Euh, on devrait gagner des cadeaux tous les 15 jours. Ce sera juste une fois par mois maintenant. Hein. Soit, soit tous les 100 followers, mais on a énormément de mal à les faire. Soit euh, le dernier dimanche du mois où je ferai gagner les cadeaux. Euh, la dernière fois, on a pu gagner une caméra IMO. Euh, la batterie, euh, faut que je voie avec moins si elle est sortie sa batterie euh, avec l'USB et un chèque cadeau. Et on verra ce qu'on pourra gagner. Soit si on fait les 7 abonnés qui nous manquent avant dimanche, donc euh, je ferai un live dimanche. Sinon, on attendra le dernier dimanche euh, du mois par exemple. Vous pouvez me suivre sur Instagram mon pseudo c'est Greg le Geek bien évidemment. Je vous ai mis toutes les photos de mes vacances. Euh, alors je suis parti hein, j'ai fait tout l'Est le, de la Thaïlande j'ai pas mis beaucoup de photos mais j'en ai mis un petit peu et tout. Il faisait froid. Il faisait 18 degrés le matin. T'imagines 18 degrés le matin. <rire> oui alors pour vous vous allez vous foutre de ma gueule. Mais quand tu pars en claquette et en short <rire> dans la moto j'étais content que la moto elle chauffe au milieu donc euh, 21 degrés des fois le matin 23, euh, voilà donc j'ai mis un pantalon euh, je vous ai mis les photos un peu des temples que j'ai vu, Je suis parti, voilà. Je suis monté jusqu'à Nong Après, je suis redescendu voir euh, Lolo. Après, non, je suis allé à Korat. Après, j'ai allé à Kai. Après, je suis allé voir euh, Lolo à Konken. Après, je suis descendu. Bah, après, je me fais une petite pause droit de la route dans un hôtel miteux. <rire> bon, la route, très bruyant et tout. Et après, je suis allé à Utaya. Et après, je suis revenu à Pattaya. Et ça a fait 2500 km en une semaine. Voilà, en mode temple et méditation, bien évidemment. Vous pouvez écoutez cette émission en podcast sur SoundCloud, bien évidemment. Le lien est dans la description. Vous pourrez également l'écouter sur Spotify, Apple Music et tout, Amazon. Tout le monde le fait. Les Mystérieux Télé, allez a repris depuis la semaine, euh, je crois que c'était après voilà, au mois de février, a repris snow Snowpiercer saison 3 Bonjour à, salut. Alors les, était sympa mon ami. Les vacances. <rire> les... Les... Les... Les quoi les vacances, oui. <rire> Bonjour à Tokyo, euh, Shadow, Vinot TV, et puis, et puis alors, ça va 5, il y a encore deux cachés. Euh, donc voilà, donc à reprise, nos pires sort saison 3. Bon, c'est vraiment parce que ça passe sur Netflix une fois par semaine. Une fois euh, Netflix une fois par semaine, c'est bien. Comme ça, le mardi, je regarde ça et tout, ça dure moins d'une heure et tout. C'est de moins en moins... Enfin, c'était pas terrible déjà dès le départ, mais c'est de moins en moins bien. Voilà. Là, euh, c'est un peu... Ils nous sortent des trucs et le train. Alors le problème, c'est qu'il y a 1001 wagons, le truc fait 26 km, on on voit toujours que quatre de wagons, donc euh, au bout d'un moment, voilà, il doit y avoir un trucs voilà, il fabrique des trucs, on sait pas où il trouve, euh, voilà, bon, ça se regarde, moi j'adore l'acteur anglais, là, qui, qui joue là-dedans, et tout, donc, euh, c'est très sympa, rebondissement, et tout, voilà, ça se regarde comme ça, mais sans plus, c'est pas la série de l'année, mais, euh, voilà, comme ça, euh, on parlera également bah, de la vidéo dont tout le monde parle qui était euh, l'arnaque de Tinder. Euh, là j'en ai vu ce matin dans Hugo Décrypte, il en parlait aussi tout très très intéressant. Alors ce qui est intéressant c'est non seulement le mec comment il fait et surtout le mec comment il gère son business. C'est incroyable, ça veut dire que le mec en fait on se rend bien compte qu'à la fin il n'avait pas d'argent il avait il avait acheté beaucoup beaucoup beaucoup de trucs mais qu'il n'avait pas d'argent puisque à chaque fois comme il avait un espèce de turnover où bah, il avait un peu de thunes mais qu'il utilisait les thunes des meufs et tout pour vivre et pour entretenir son train de vie en fait à la fin il n'avait pas une masse de cash énorme quoi il avait un train de vie de psychopathe et euh, mais à la fin, il n'avait pas beaucoup d'argent et c'était super intéressant en fait. Hein. C'était vachement bien. Tu dis, putain, il y a des mecs qui ont une créativité incroyable quand même. Hein. Et puis surtout, il bah, y a à la fin que voilà. Je ne spoil pas, je vous laisserai le regarder parce que tout le monde spoil de tous les côtés. Mais c euh, moi, j'ai bien kiffé. <rire> j'ai bien kiffé ça. C'était bien. Voilà, c'était bien. On parlera évidemment du book de Boba Fett qui s'est fini euh, là bah, avant-hier bon bah c'était nul, hein c'était nul les meilleurs épisodes c'était évidemment avec Mandalorian, comme j'aurais pu euh, rejoindre quelqu'un qui a fait aussi une critique là sur Youtube que bah c'est un peu dommage que bah, sur toute la saison de cet épisode, il y en a 3 qui sont bien, c'est les épisodes il y a le Mandalorian bon bah évidemment, euh, si vous avez pas vu regardez les bien, parce que si vous aimez le Mandalorian que vous aimez pas Boba Fett, malheureusement à la fin de Boba Fett on voit euh, le retour du bébé Yoda qui revient aussi vite, qui est aussi con comme ses pieds comme avant, c'est parce qu'il a branlé pour non, sur la planète avec Luc, mais parce qu'on voit la période avec Luc quand il s'entraîne, on voit la décision qu'il prend, on apprend plein de trucs. Donc il faut absolument vous la regarder au moins les trois derniers. Euh, mais la série et voilà, lui, il est. Euh, il est... Mou, il trop mou est trop mou trop mou trop vieux trop trop antipathique et tout c'est incroyable c'est incroyable et apparemment il prépare une saison 2 mais voilà on voit vraiment les, les limites de disney qui épuisent la franchise il reste toujours tu sais, il va pas de planète en planète il reste ce truc sur tatooine là ils ont tout défoncé euh, il chevauchent euh, le monstre et tout Enfin moi bon. ça a ni que ni tête le, le gros intérêt si vous allez vous risquez de kiffer si vous aimez un peu l'environnement star wars puisque les décors sont incroyables il ya les monstres il y a les il y a beaucoup de, ils sont pas, c'est pas de la 3D, ils sont tous maquillés, il y a beaucoup de personnages, il y a beaucoup de, voilà, c'est très très très très Star Wars, pour le bon côté, mais par contre c'est nul quoi, l'histoire est nulle, ça a aucun intérêt, après c'est bien fait, il y a du pognon, donc euh, vous le regarderez ou pas. On parlera également de Billion, une de mes séries préférées, hein, Billion, alors saison 6, si vous ne l'avez pas vu, commencez par la saison 1, parce que la saison 1 c'était vraiment la meilleure, puisque à chaque épisode il y avait vraiment une thématique, c'était vachement bien, puis après, bah évidemment, le truc marchait, alors le problème de la saison 6, c'est que, alors la saison 5 se finit, je ne vais pas vous spoiler, mais il y a une histoire avec le rouquin là, où tu ne comprends pas, et tu te dis, oulala, il va y avoir un rebondissement, et en fait non voilà, la saison 5 est faite en fait pour signer un peu le départ du rouquin et installer Prince, qui était un peu son challenger. Je pense que bon, au bout de 5 saisons, il a dû décider d'arrêter la saison ou alors il a demandé trop d'argent. Il a dit, voilà, moi je veux faire autre chose de ma vie, pas faire des billions. Des millions et des billions. Je rappelle, billions c'est milliardaire. Mi millions euh, c'est millions et billions c'est les, mi les milliards. Euh, donc c'était en fait tout simplement oh là, on se dit oh là là mais ça va encore continuer en fait non voilà c'était vraiment pour signer son départ euh, voilà on comprend qu'on le reverra pas mais euh, là ça commence avec prince ils ont complètement changé de délire là il est en train de tout refaire mais en même temps on comprend allez la saison 6 c'est génial moi je, je kiffe ma race à chaque fois tu comprends pourquoi il le fait euh, les motivations et tout c'est vraiment pas mal hein, les petits coups entre eux et tout j'aime bien moi j'aime bien c'est vraiment une de mes séries que, que je kiffe voilà et a également recommencé et que d'ailleurs euh, je remercie je ne me rappelle plus ton nom, euh, merde je <rire> suis désolé euh, de, de, de, de Perpignan <rire> euh, euh, qui m'a dit ah mais Raid by the Wolf a recommencé la saison 2 alors euh, j'avais vu passer hein, d'ailleurs ça les été chargement, et j'ai dit bah merci d'ailleurs donc j'ai commencé à regarder ça, Raid by the Wolf une série euh, créée et réalisée par Ridley Scott je crois, de mémoire la saison 1 est atomique complet, euh, un ovni, <rire> un ovni, tu dis, c'est entre du Prometheus et euh, les athées, les machins et tout, c'est un ovni, la, la saison 1 se finit un peu, pour moi, un peu trop en mode Adam et Ève, hein, parce que dès le début, on part sur les athées, ceux qui croient avant Dieu seul et tout, je me suis dit, euh, à la fin, à finir avec un serpent, <rire> un petit oh, quand même, voilà, mais... Euh... La saison 2 commence sur un autre délire, c'était pareil tout, eu un des points forts de la série, même si je trouve que les androïdes jouent de moins en moins bien. En fait, au début, les androïdes étaient très euh, très euh, mécaniques, tu vois, c'est des humains, d'accord, mais, mais ils étaient très mécaniques. Là, c'est vraiment euh, les petites expressions, euh, les petits taquinés, euh, les petites <rire> insinuations et tout. C'est moins bien. Bon, par contre, il y a toujours Ragnar dedans. <rire> si vous aimez bien. D'ailleurs, j'ai mis sur le geek.tv. Il va y avoir une série Viking sur Netflix. Euh, nouvelle série Viking sur l'avant ou l'après. Voilà. Encore une fois, ils exploitent le filon parce que c'est pas eux qui avaient eu. Hein. C'est pas eux. C'est pas Netflix qui avait eu le, la série Viking. C'est la chaîne Histoire, je crois, un truc comme ça. Donc là, ils sortent leur propre série, euh, voilà. Et donc, il sera pas dedans, mais voilà. Euh, lui, j'ai un acteur que j'aime vraiment beaucoup. Avec ta coupe mulet et tout, euh, voilà. Ça, ça peut, ça peut, ça peut t'intéresser, par exemple, cette série. Et ça fera tout ce que j'ai vu pour cette semaine, hein. J'ai rien vu de, d'exceptionnel encore. Euh, il faudra voir. Euh... Oui les vacances Bah les vacances on en a parlé dans le JT Donc soit t'es arrivé après tu t'es obligé de te regarder le replay Soit tu es arrivé au bon moment Et donc du coup on a parlé des vacances en moto 2500 km et tout Petit road trip sympa, euh, j'ai mis des bornes à la moto Je suis parti avec mes valoches C'est le cas de le dire, sur la moto <rire> <rire> ouais, mais quatre maloche alors on dira mais bien pleine voilà je suis pas valloches et euh, petite balade comme ça voilà en Thaïlande et tout c'est ce que j'aime rouler visiter des trucs euh, voilà c'est après j'ai pas tout fi... j'ai pas j'ai rien filmé d'ailleurs mais j'ai pris quelques photos de temps en temps quelques stories et puis voilà ça permet de partager un petit peu à ceux que ça intéresse voilà. Et ça sera tout pour ce vendredi, cette émission y duré 35 semaines Petite euh, émission hebdomadaire, c'est peut-être le format qui vous plaît le plus Ou peut-être c'est le format qui vous plaît le plus Et dans ce cas il n'y en aura plus Donc ça dépend que toi, tu peux aller sur Tipeee, mettre ton petit tip tu n'attends pas que les autres le fassent parce que les autres ne le feront pas Ceux qui l'ont déjà fait, l'ont fait, ils ont interdiction d'en remettre <rire> Imagine le mec, il y a... Pour que ce soit les nouveaux. C'est un, un travail collectif. Voilà. Et moi, ça sera tout pour aujourd'hui. Je vais retourner à ma review. Je vais finir la vidéo du projecteur qui sera en ligne lundi. Un petit projet On a parlé dans le live de mercredi que tu peux aller voir sur Twitch. Petit projecteur. J'ai un coupon de 40 euros. C'est-à-dire qu'il était à 238 euros sur Amazon. Je vais vous le proposer à 198 euros. Il y a un sacoche. Il y a l'écran que tu vas pouvoir mettre contre le mur et tout. Euh, il est full HD, Wi-Fi, Bluetooth 5.2 et tout voilà la vidéo devrait tomber euh, je vais finir aujourd'hui l'anglais euh, montage ce week-end la vidéo tombera lundi certainement pour que fin de semaine prochaine je puisse vous mettre la caméra us life c'est la nouvelle apparemment qui vient d'arriver pas mal petite compacte et tout euh, très bien et après comme ça on pourra attaquer le air purifier on sera pas mal voilà allez je vous remercie passer me voir ça m'a fait plaisir c'est à tous un bon vendredi un bon week-end Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, gardez le moral, mettez un petit pouce en l'air, mettez un commentaire, et tu verras bah, que ça va le faire. Allez, forcément, je vous kiffe. Bon, Bonne journée, bon week-end. Bye bye.